La vérité derrière le mythe de l'histoire romaine, trois façons d'avoir un bon mythe de l'histoire romaine. Ainsi s'articule ma toute première vidéo consacrée à l'histoire. Je m'appelle Histoire de France et je vais vous révéler aujourd'hui les secrets de l'histoire mondiale. Commençons par le discours romain de la mythologie de la ville. Le discours fondé sur une domination et un monde de héros. En effet, la guerre de Troie se veut comme l'origine de l'histoire du monde civilisé, à travers les exploits des héros troyens combattant les envahisseurs grecs. L'alignée de la royauté troyenne se perpétue dans la généalogie avec les premiers rois de Rome. Ainsi, Virgile, auteur romain antique du deuxième siècle de notre ère, relève l'héroïsme des troupes troyennes, le courage des fuyards emmenés par l'héritier de Troie aîné pour fonder une nouvelle cité. Dans une deuxième partie, nous allons voir que les écrits mythologiques de l'histoire romaine sont aussi fondés sur des récits grecs. Les auteurs romains, tels Plin le Jeune, nous parlent de, de, de dieux grecs comme Zeus, Apollon, qui portent des noms latins désormais. Peut-on y voir le fait que les autorités romaines s'instruisent selon les principes hellénistiques d'un monde érudit grec Eh bien, oui, tels euh, formule par exemple l'empereur Trajan, l'empereur euh, Aurélien, ou d'autres empereurs qui, euh, qui adorent euh, l'imite grecque. En tout cas, beaucoup d'empereurs romains vantent les mérites des discours discorélogies grecs, qui montrent la clairvoyance des récits mythologiques de Grèce. Dans une troisième partie, la mythologie romaine se veut universaliste. En effet, les auteurs romains certifient désormais l'authenticité de l'origine de la ville de Rome, alors que les débats actuels entre historiens portent sur le mythe fondateur de Rome. En 753, la communauté culturelle mondiale certifie que les jumeaux Romulus et Remus descendent de la lignée d'Ainé et d'Ascagne, et donc ainsi de la déesse de l'amour Vénus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo consacrée à l'histoire romaine, dans une deuxième partie nous verrons que l'histoire romaine... Euh a démontré la puissance de la Méditerranée à l'époque des empires.